Bonjour, euh, voilà, on avait prévu donc, de faire quelques petits points d'information euh, et puis surtout pour répondre à vos questions sur, sur ce, cette nouvelle édition du, du Crunch Time. Euh, juste 3-4 slides pour rappeler un petit peu le, le principe, pendant que Marie-Noël s'amuse à... Voilà. Euh, donc on, voilà, alors l'innovation de Crunch Time, bon, qu'est-ce que c'est bon, On pensait nous que tout le monde avait avait un petit peu l'info et finalement, eh bien, on, non, on, on, peut, on peut rappeler quelques principes de base et, et surtout donc de dire qu'avant toute chose, c'est un exercice pédagogique euh, qui mobilise l'ensemble de la communauté UTBM, donc euh, toutes les toutes personnes présentes, alors tous les étudiants, bien entendu, et puis au niveau du, du, du personnel enseignant et personnel technique, eh bien tous ceux qui, qui ont envie d'y participer, euh, c'est pourquoi, pourquoi cet exercice En fait, c'est une immersion dans la vie professionnelle. C'est un exercice qui va permettre de, aux étudiants, sous, on verra les, les configurations juste après, eh bien de vivre euh, un projet comme ils, seront, euh, comme ils auront l'occasion de le faire dans leur, dans leur futur euh, professionnel. Euh, C'est-à-dire d'être confrontés à des sujets, parfois euh, pas super sexy, pas super euh, bien définis, avec des collègues qui ne connaissent pas forcément qui sont issus de formations, de disciplines différentes et avec différentes compétences, différentes cultures, cultures d'entreprise, différents langages. Et tout ça, pourquoi Pour, pour s'organiser et tous ensemble, relever le défi, trouver une solution à ce, à ce défi qui est proposé par les entreprises, ce qui est important, puisqu'on n'a pas sorti des défis du, du chapeau, ce c'est pas, pas des problèmes uniquement pédagogiques, au contraire, ce sont des, des vrais sujets que des industriels, des collectivités et autres, euh, des associations euh, nous, nous, nous proposent, nous soumettent, pour, euh, bah, voilà, pour être vraiment dans, dans le concret dans, dans la vie. Euh, le but étant, derrière, de tester des organisations, d'apprendre, de, euh, c'est de la pédagogie inversée, hein, c'est-à-dire c'est d'apprendre par... Euh, par, par l'essai, le faire soi-même, et de prendre ensuite du recul sur la performance de, de l'équipe. C'est également aussi être créatif, proposer des solutions, innover, et tout ça dans le but de faire également rayonner du TBM, et d'avoir voilà, une visibilité vers, vers l'extérieur, on est une petite école, euh, et donc c'est par ce type d'action également qu'on qu est de plus en plus connu et, et de plus en plus euh, voilà, de, avec un rayonnement de, de plus en plus important. Alors comment C'est quatre jours cette année, toujours aux, aux mêmes dates, hein, donc au mois de mai, du 22 au 25 mai pour cette année, à nouveau à l'Axone de Montbéliard, puisque ben, il n'y a aucun site de l'UTBM capable d'accueillir tous nos étudiants en une seule fois. Euh, donc euh, pendant quatre jours, L'Axone devient le quatrième et plus gros site de l'UTBM. On déplace la majorité des, des moyens, des services. Euh, et euh, voilà, on, on prend, je pense, tout l'Axone, surtout cette année. On en prend encore un peu plus que l'année dernière. Donc, on, voilà, on, on s'installe vraiment à l'Axone avec trois catégories d'équipes. Donc, les défis entreprises, qui sont la majorité. À peu près, on attend à peu près 160, 160 défis. Les défis start-upper, donc on, on a communiqué et il y a eu une trentaine, un petit peu plus, de, de propositions de 33 euh, équipes qui se sont constituées en, en, en start-upper. On ne peut, en retenir, euh, on peut pas retenir les 33, donc il y a des, des jurys qui, qui sont en train de, de, de travailler sur, euh, sur ces, ces sélections d'équipes start-upper. Et les défis Crunch Lab, qui sont une, une nouveauté cette année, euh, c'est-à-dire qu'on propose... Euh, au réseau des Open Lab, Fab Lab et autres tiers lieux d'innovation, eh de nous proposer des sujets également. Euh, et ils viennent avec un petit peu de matériel, ils vont conduire leurs sujets et euh, donc certaines tables euh, auront à, à travailler sur de la créativité autour de ces sujets. Alors là, on les sélectionne aussi euh, de façon un peu, un peu rigoureuse pour que ben, ce soit des sujets sur lesquels on soit sûr que les équipes, équipes d'étudiants, hein, je parle, puissent, puissent travailler. Donc, euh, donc, tout, tout ça, c'est pour travailler donc, et proposer des innovations sur les projets qui sont soumis par des entreprises, des TPE, des PME, de tout type, de tout, de tout rang. Alors, on en a invité quelques-unes aujourd'hui euh, pour, pour que vous ayez aussi le, le retour euh, de, des entreprises, euh, ce qu'elles euh, voilà, qu ont pensé du crunch l'année dernière. Il y a eu du plus, il y a eu du moins, comme pour, euh, pour tout le monde, hein, en interne également, bien sûr. Donc, euh, voilà, je vous expliquer un petit peu ce qu'on met en place pour améliorer, améliorer tout ça. Euh, des collectivités locales et, et organismes de santé. On a l'hôpital des Ricours, par exemple, qui devrait nous, nous proposer des sujets. Et puis également des étudiants donc, de l'UTBM et cette année, des étudiants de, de l'ESTA qui euh, se constituent également en, en équipe start-upper. Euh, donc le travail attendu, et je le répète encore une fois, et c'est ce qu'on répète beaucoup aux entreprises également, c'est avant tout une UV. Donc c'est sans obligation de résultat, comme n'importe quel examen. C'est une obligation de, de moyens de travail, vous devez forcément produire des, des choses. Euh, et ce qu'on va, qu va avoir cette année, on, on a retiré le, le système des, des vidéos qui a demandé beaucoup d'investissement, beaucoup de temps. On, on l'a compris l'année dernière. Euh, vous avez quand même la possibilité, si l'équipe veut faire une vidéo, c'est tout à fait possible. Mais euh, ce qu'on demande au minimum, c'est un visuel plutôt sous la forme d'un serre et euh, un argumentaire et une analyse individuelle qui sera demandé euh, à chaque euh, chaque journée. Et après, mais après c'est quoi ben après, ce sont des stages, ce sont des pédésies, ce sont des projets de recherche, ce sont des projets au sein des labos. On pourra avoir un exemple avec un projet de, de PSA l'année dernière qui a, qui continue aujourd'hui. Euh, euh, et, et ça, c'est peut-être quelque chose sur lequel on n'a pas assez communiqué. C'est-à-dire qu'il y a eu des retombées après le crunch 2017. Euh, en fait, pour nous, le crunch 2017 s'est jamais arrêté. Euh, on avait même sous-estimé l'après-crunch euh, et il y a eu beaucoup, beaucoup de choses. Il faut encore qu'on qu qu progresse aussi sur, sur la possibilité d'absorber aussi cet après-crunch. Mais euh, voilà, il y, a, il y a beaucoup de choses qui ont, qui ont, qui ont, qui ont profité à l'établissement après, après le crunch. Alors qui ben, Donc tous nos étudiants présents ce semestre sur l'un de nos trois sites. Euh, donc ça fait 1594 étudiants au dernier, euh, dernier relevement. Euh, à peu près 160 étudiants d'une dizaine d'écoles partenaires parce que le crunch m'a bah, fait des envies un peu partout. Et on a des écoles de Suisse. On a euh, l'université, enfin, la faculté des sciences de Marrakech. On a, voilà, on a euh, le lycée Folro, On a l'UT. On a l'UTT, l'UTC. Euh, commence à, aussi à s'approcher de, de nous pour tout ça. Donc on, on va accueillir euh, bon, 160 sur les 1500, 1600 que vous êtes. Ce n'est pas, pas énorme encore, mais de toute façon, les capacités d'accueil de la salle font qu'on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Mais voilà, on devrait être autour des, des 1700, 1750 participants cette année entre donc, les équipes de défi et les équipes start uppers euh, Et puis différents espaces. Donc ben, la nouveauté cette année, c'est le Fab Lab euh, éphémère. Donc, euh, on espère avoir les moyens et on, on est en train de tout mettre en place pour euh, installer du, du, différents matériels qui viennent du Crunch Lab, bien entendu, mais qui viennent aussi d'autres Fab Labs euh, qui, qui, vont, qui répondent présents. J'en ai, ai encore eu ce matin au téléphone. C'est en train de, de se mettre en place. Alors, il y a des, des problèmes logistiques, hein, donc on verra jusqu'où on peut aller. Hein. Le but, c'est pas de. La, la, la, la priorité, ce sont les défis pro et euh, les 160 équipes. Le reste, c'est des ouvertures, c'est des nouveautés, mais on ne met pas forcément le, le focus sur ça. Mais on essaye de le faire si on peut. Euh, un système de reprographie cette année, c'est quelque chose qui nous a été beaucoup demandé l'année dernière. On ne l'avait pas, pas estimé suffisamment. Donc cette fois-ci, on a euh, des copieurs qui seront sur place et que vous pourrez utiliser. Le point d'information qui sera beaucoup plus accessible, car en plein centre de la salle de, de la fosse, hein, au milieu de, de toutes les équipes, euh, avec un bureau des compétences qui va se réorganiser, Toujours notre système de, de conférences, hein, donc des conférences qui vous seront proposées euh, à peu près toutes les heures, pendant les... Alors pas tout à fait les quatre jours, puisque la première matinée et la dernière après-midi, il n'y a pas forcément besoin de, de conférences. Euh, des conférences qu'on va ouvrir sur différents thèmes euh, cette année, on, on communiquera spécifiquement là-dessus, mais il y aura des conférences plutôt orientées vers l'entrepreneuriat, des conférences plutôt vers tout ce qui va être créativité, méthode de créativité et autres. Euh, la bibliothèque, hein, qui est toujours présente avec nous euh, sur toutes ces, ces manifestations. Le réfectoire, donc également le rue. Alors cette fois-ci, on passe à quatre services, euh, puisque ça fait, voilà, on invite tout le monde à, à manger le, le midi. Euh, et puis euh, des snacks et des bars qui seront ouverts également euh, pour, tout au long des, des journées. Alors pour ceux qui n'ont pas vécu le crunch l'année dernière, quelques petites illustrations de ce à quoi ça, ça ressemblait. Hein, donc euh, voilà, une petite salle de classe, de, euh, donc l'année dernière, 1550 euh, euh, participants à peu près. Il euh, y a un paperboard, on y travaille. On est en train d'essayer de, de faire en sorte que chaque équipe ait son paperboard. Euh, C'est un budget conséquent, il hein, faut acheter 180, 170, 180 paperboards. Euh, on y travaille. Euh, voilà, ça fait partie de, de, de, de tout ce qui nous... Nous, nous occupe beaucoup en ce moment. Donc là, c'est voilà, la salle de, de conférence. Alors, je le répète, l'inscription est automatique. On a eu plusieurs fois la question pour tous les étudiants. Vous êtes inscrits d'office. L'inscription est automatique pour tous les étudiants, quel que soit votre cursus, votre département, que ce soit de l'apprentissage. Donc, les apprentis, ce sont ceux qui sont présents euh, ce semestre. Hein, donc, les deuxièmes années, si je ne me trompe pas. Cette année, vous allez être un peu plus aidé, un peu plus guidé. On vous jette à nouveau dans la piscine, mais cette fois-ci avec une bouée, avec un petit livret d'accompagnement qui contient une roadmap. Alors, il y en avait déjà une l'année dernière, mais cette fois-ci, la roadmap a été revue. Et puis surtout des coachs, des coachs qui vont permettre pour les sujets pour lesquels l'industriel n'est pas forcément présent au moment, où il y a besoin de lui, eh bien, des coachs euh, parmi l'équipe pédagogique qui euh, a déjà pris contact avec l'industriel, a une facilité d'accès auprès de lui aussi s'il y avait besoin et connaît le sujet et est capable de prendre le relais. Et donc, euh, il y aura, on l'espère, en tout cas, on met tout en place pour, il n'y aura plus d'équipe en perdition euh, où on ne comprend pas le sujet et l'industriel enfin, n'arrive qu'au bout de la deuxième journée. Donc, les conférences, toujours, hein, qui ont été revues et qui sont aussi plus, plus adaptées euh, à l'exercice. Euh, quatre jours, ça va être long, mais ce n'est pas quatre jours intensifs. On ne va pas vous demander d'être euh, né dans le guidon du matin au soir pendant quatre jours. Donc, on est a, on a en train de travailler aussi à des respirations. Alors, sur, dans la thématique hein, du crunch, bien entendu, mais euh, différents, différents moments de respiration euh, tout au long des, des quatre journées. Euh, les moyens techniques, et on en parlera tout à l'heure puisque on a fait venir euh, la société Trinaps euh, qui nous soutient sur cette euh, nouvelle opération euh, des moyens techniques pour la partie réseau. Bien sûr, il y a également toute l'équipe euh, informatique de l'UTBM qui, qui travaille dessus depuis, depuis un moment. Euh, la prise en charge de vos repas avec par jour trois menus différents et cette fois-ci une inscription Au préalable. Pour être sûr d'avoir ce qu'on a réservé, euh, pouvoir manger, il y en a qui veulent des menus végétariens, par exemple, ou autre, cette fois-ci, on, on, voilà, on prévoit l'inscription au, au préalable, euh, comme ça, il n'y aura pas, pas de problème. Et puis cette fois-ci, plus de matériel, de fourniture, la reprographie, donc plus de moyens techniques pour soutenir les, les équipes pendant, pendant les quatre jours. Par rapport au personnel, alors je vais... Pas rentrer dans tous les détails, on, on aura l'occasion d'en rediscuter, mais on, on va lancer comme euh, l'année dernière un appel à participation à tous ceux qui, qui ont envie de, de venir euh, sur le crunch cette, cette année. Euh, donc il y a possibilité, comme l'année dernière, d'être conseiller ou expert. On, on, on a mis les deux sur la même ligne. On fait plus trop de plus trop de différence en fait. Hein. Donc il y a une équipe pédagogique hein, qui a travaillé, qui travaille encore sur. Euh, sur un petit peu bah, tout, toute la définition de, de tous ces termes et autres. Et puis finalement, bah, tout le monde a les compétences pour être soit expert, soit conseiller. C'est juste, euh, juste une question de, de, de timing au moment où les équipes ont besoin. Donc, euh, donc voilà, euh, il y aura toute une, toute une palette de, de, de créneaux à, à combler pour apporter de l'aide aux différentes équipes pendant toutes les, tous les quatre jours et apporter également donc des, des contenus techniques. Il y a également la bibliothèque hein, avec laquelle on travaille pour, euh, pour qu'il y ait les, les bons supports de, de, de connaissances disponibles euh, également euh, sur place. Et puis pour la partie logistique, puisque ben, le crunch c'est aussi un défi logistique, hein, mettre 1750-1800 personnes dans la même salle, ben, ben c'est voilà, un petit peu du, du boulot. Donc et ben, on aura besoin de bras pour accueillir les étudiants, les partenaires, les... Euh, guider les, les partenaires, répondre aux questions. Il y a tout l'aspect la, euh, communication presse également qui, qui est en train de se mettre en place. Les points de reprographie, euh, tout ce qui va être contact avec la partie Fab Lab, euh, les, points de, les conseillers, euh, enfin le, le, le comptoir des compétences, euh, le salon partenaire, etc. etc. Jusqu'à euh, la gestion des parkings et autres. Donc là, bien entendu, on va lancer un appel à tous pour, pour que vous puissiez vous identifier sur des créneaux de disponibilité en fonction de vos contraintes personnelles et professionnelles. Et puis ensuite, en face, vous pourrez choisir des, des missions que, voilà, ensuite, en, en fonction des, des, des besoins et puis des, des, des réponses. On, on vous proposera un planning. Alors, Petit point sur les poursuites, et c'est là où on va pouvoir échanger et je m'arrêterai sur cette, cette slide. Donc, comme je vous le disais, on a eu un retour très positif des partenaires, très positif, même si on a eu aussi ben, des, des, des propositions d'amélioration. Et puis, il y a certaines choses qui nous ont dit tous, voilà, ce point-là était bien, celui-ci est à creuser. Et donc, on a essayé en fonction des moyens ben, d'aller plus loin, de, de faire mieux. Euh, ce qu'on peut aujourd'hui dire, c'est qu'il y a eu des poursuites en stage, on a du mal à les chiffrer exactement, il y en a qu'on connaît directement. Euh, il y a d'autres stages qui se sont décidés au crunch et pour lesquels on n'a pas, eu, euh, pas été spécialement informé, mais c'est très bien. Euh, les P2I, ben, il y en a eu une vingtaine euh, directement suite à, à, ce, à ce crunch 2017. Euh, et puis des projets qui ont, qui ont démarré dans les départements, les laboratoires euh, et le... L'innovation crunch date, c'est Lab. Je ne sais pas, oui. pas ravi de vous être un petit peu tard. Euh, donc, euh, donc, en fait, ça, ce sont des projets qui n'impliquent pas initialement les étudiants, mais euh, forcément qui, euh, voilà, sous forme de stage ou autre, par la suite, pourront aussi donner de, de l'activité pour, pour les étudiants. Euh, Petite info, donc l'année dernière, il y avait différents projets qui avaient été soutenus par Airurban Investissement, des projets de start-up. Cette année, donc Airurban Investissement donc remobilise ses fonds, c'est des fonds qui viennent de, de PSA et d'Alstom, et ces fonds vont être destinés donc à, à nouveau soutenir des projets de start-up. On essaye, et c'est plutôt bien parti, des projets de start-uppers également. Et euh, la, la règle pour que ces entreprises touchent euh, cette enveloppe, eh c'est qu'elles doivent contractualiser avec l'UTBM et impliquer les étudiants dans la démarche. Donc il euh, y a eu 10 ou 11 sujets l'année dernière qui ont été récompensés. 8 ont bénéficié de l'enveloppe euh, parce qu'ils ont euh, contractualisé sous une forme ou une autre. Ça peut être un stage, ça peut être un projet euh, pédagogique, ça peut être euh, voilà, euh, une, un P2I ou n'importe quoi. Donc euh, 8 ont, ont utilisé une partie ou la totalité de cette enveloppe. Voilà. Donc, on a invité euh, trois entreprises représentant euh, un petit peu un, un panel différent de, de, de nos partenaires. Donc, euh, pour Alstom, Julie Mention, euh, donc, Alstom a été un des, des plus grands soutiens l'année dernière avec du mécénat et un nombre de sujets euh, top record. On recommence cette année à peut être un petit peu moins de sujets, mais euh, voilà, toujours, euh, toujours un partenaire très, très important. Et puis, euh, ben, Julie pourra, pourra détailler. Jean-Sébastien, donc pour PSA, alors là, c'est un exemple parfait de ce qui, ce qui pourrait être tous les cas de figure de tous les sujets. Ce serait idéal, c'est à dire, c'est un sujet qui a été proposé au Crunch Time 2017, qui est aujourd'hui au Crunch Lab euh, avec un stage. Donc, on accueille un stagiaire au Crunch Lab pour poursuivre ce projet. Et puis, ce projet a des chances de, de donner encore d'autres choses, des ramifications, peut être en pédagogie, peut être dans les labos. On est en train d'y travailler. Et puis, donc, pour... Euh, pour euh, Trinafs. Euh, alors, il y aura deux volets. Il y a le volet euh, sujet, donc par Fabien. Et puis, euh, on parlera peut-être aussi, si on a un petit peu de temps, de l'aspect plus euh, technique, hein, puisque, bon, on ne vous a pas posé la question, même dans, dans les sondages, hein, le réseau, on sait qu'il n'a pas marché la dernière fois. Euh, voilà, c'était un prestataire qui nous avait été euh, proposé et imposé par, euh, par l'Axone. Euh, cette année, eh ben, on. On peut dire qu'on ne veut plus réutiliser ce même prestataire puisque ça n'a de toute façon pas marché. Donc on s'est appuyé voilà, entre la DSI, Trinaps et puis le fabricant des bornes pour avoir cette fois-ci un réseau qui, qui marche et qui marche bien. Sachant qu'on ne va pas forcément faire du 100% réseau. Dans la démarche, il y a aussi des moments de, de, de réflexion, de création où il y a moins de connexions. Donc ça, ça vous sera expliqué tout au long des tout au long de, du début du, du crunch time 2018. Voilà. Je termine avec une dernière info, le 17, jeudi 17 mais pour toutes les équipes start uppers qui, euh, qui seront sélectionnées, il y aura un, une après-midi de préparation, puisque là, il y a, une, il y a forcément une, une, une tâche en plus hein, pour ces équipes, puisqu'elles auront cette année le même statut que les industriels. Donc ça veut dire, alors c'est anecdotique, mais accès au, au salon partenaire, accès au cocktail, mais également une équipe d'étudiants à manager. Donc ce ne sera plus une équipe de 3-4 start qui sera complétée par des étudiants, d'autres étudiants, ce sera une équipe start-upers et une table complète de 10. Voilà. Donc vous êtes industriel, les start seront pendant 4 jours au même niveau que tous les autres partenaires industriels avec bien entendu aucune conséquence, aucune incidence. Hein. on est toujours dans un exercice pédagogique. l'objectif c'est de vous mettre en situation et de vous faire apprendre des choses et de pouvoir vous permettre de tester et il y aura tout un coaching spécifique pour les start uppers cette année. et donc euh, voilà cette journée du cet après midi je crois que c'est le jeudi après midi du 17 et euh, eh bien ce sera l'occasion de, de mettre tout ça en place et de vous expliquer un petit peu euh, comment, euh, voilà, comment ça va se passer. Voilà. Donc on vous jette dans la piscine, mais cette fois-ci euh, par le toboggan, plus directement par le gros le grand plongeoir. Voilà. Euh, Peut-être avant de passer la parole au, à nos invités, euh, quelques, si vous avez des questions, des remarques, euh, des interrogations, des craintes, on est là pour, euh, pour y répondre. Oui D'accord. Alors la question est très simple. Et, au -delà du, je reformule pour... Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'un P2I En fait, le P2I, c'est euh, le nom de code pour nous de tout ce qui est projet en partenariat avec les industriels. Donc, les TW, hein, c'est plus comme ça. Donc vous les avez sous forme de TO, TW. D'accord. Eh bien, alors, ça va venir. Pas d'inquiétude. Donc, en fait, il y a... Il a Possibilité lorsque tu seras en branche de t'inscrire, ça compte dans, pour une UV en fait, et tu pendant un semestre tu travailles sur un projet qui est proposé par un, un partenaire industriel ou, ou autre. Euh, alors ça a différents noms de code selon comment tu, tu abordes la, la question en fonction. Donc ça peut être TX, TW, TO, mais voilà. Donc c P2I c'est des projets en partenariat. Le P2I c'est ce qui chapeaute tout ça et c'est le, le, le partenariat pendant un semestre entre une équipe d'étudiants et un industriel. Je n'ai pas dit de bêtises, <rire> c'est tout à fait ça. Oui euh, Pour les projets, euh, il y a que trois porteurs de projet, il y a une équipe qui a été déjà formée à la voie mmh. pour porter le projet. Oui. Est-ce que les personnes peuvent être ensemble Alors, oui, je vais répéter. Donc, en fait... Euh, donc la question qui est posée, c'est euh, sur la limite du nombre de participants au groupe start qui, est, qui a été proposé à trois et de voir s'il était possible effectivement de, de passer à plus ou de rassembler différents voilà des équipes plus, plus nombreuses. Euh, alors euh, le, le nombre de trois euh, voilà, a été proposé puisque c'est rare en fait qu'on ait un projet à, à 10 euh, de création de start-up. Euh, maintenant, ça peut quand même arriver. Donc, ce qu'on a proposé, c'est euh, lorsque le, le cas s'est présenté, c'était de, de soumettre quand même. Euh, on allait regarder avant la pertinence du sujet et puis surtout pour les start start-upers de voir où vous en êtes dans le semestre, dans votre cursus pardon, et, et, et euh, par rapport à, à l'état d'avancement de votre projet. Alors je m'explique, si vous êtes une équipe de 5 ou de 6 en tronc commun et que votre sujet est encore très jeune, pas vraiment travaillé, on va plutôt vous proposer de faire le crunch time cette année dans une équipe pro classique et puis de resoumettre. Et on prendra, on prendra avec plus d'attention votre sujet l'année prochaine, de le resoumettre en ayant retravaillé un petit peu les choses. Le but étant que le crunch time vous apporte. Si vous êtes, on ne veut pas vous mettre dans des situations où vous n'aurez rien, voilà, rien gagné à la fin. Par contre, si vous êtes en GX, 5, 6, vous êtes à 6 mois d'être diplômé, vous n'aurez plus l'occasion de refaire le crunch time l'année prochaine. Donc là, un sujet un petit peu moins euh, abouti pourrait être accepté également. Par rapport au nombre euh, de, de participants, euh, donc on, on peut faire des exceptions, mais si le sujet... Euh, le le, le nécessite et si tous les membres sont vraiment des membres start start-upers. voilà. Euh, mais c'est rare, en tout cas une table de 10 startupeurs, ça devrait normalement pratiquement pas exister, voilà. mais on ne sait jamais. En tout cas, on, on ne l'exclut pas d'emblée, mais par défaut c'était 3 parce qu'il fallait mettre une limite, on en a quelques-unes à, à 4, euh, voilà, ça ne posera pas de, de soucis de ce côté-là. Oui Euh, ben, la question c'est par rapport euh, voilà, si, si une équipe est, est, est plus nombreuse que, que prévu alors deux, deux cas de figure il y en a qui nous ont contactés en nous disant ben, voilà, on veut soumettre à quatre et il n'y a que trois noms donc on a, on a pris en compte euh, les, les, les demandes euh, et on, donc, dans la zone commentaire les, les autres noms ont été rajoutés euh, si ça n'a pas été fait parce que vous avez quand même soumis et puis que vous avez éventuellement un quatrième qui pourrait se rajouter si votre sujet a été, a été retenu et ça, vous allez le savoir très, très vite. Euh, ben, il suffit de, cet après-midi, voilà, il suffit de nous, de nous communiquer le, le nom du, du quatrième euh, ou du cinquième. Ça ne posera pas de problème. Quatrième ou cinquième, pas le sixième, ni le septième, ni voilà. Quatrième, voilà, il ça, n'y ça, ça, a aucun problème. Oui Alors la question concerne donc alors spécifiquement pour les équipes de peur mais je vais l'élargir un petit peu parce que ça nous est demandé également pour d'autres équipes euh, de savoir si on peut colorer, on va dire un petit peu le, le profil de, du groupe euh, en mettant plus ou moins de, en, en restant multidisciplinaire, mais en mettant peut-être un petit peu plus de certaines disciplines en fonction du, du sujet. Euh, on, on est en train de, de regarder ça. On ne peut pas aujourd'hui s'engager. L'idée, c'était vraiment que ce soit un tirage au sort. Donc, on ne pourra sans doute pas dire on choisit le nom des personnes. Mais par contre, on est en train de voir si, et ça, ça va dépendre aussi des effectifs, hein, parce que forcément, on ne maîtrise pas. Euh, mais peut-être qu'on va pouvoir mettre euh, un peu plus en face le, la couleur de l'équipe avec la couleur du sujet. Euh, peut-être qu'on le fera plus spécifiquement pour les start-upers cette année et généralement pour tous les autres. Maintenant, euh, ce n'est pas forcément toujours une bonne idée de le faire aussi, parce qu'en euh, termes de discipline, on, on est formé, on est formaté. Et on ne va pas forcément aller fouiller dans certaines directions. Par exemple, si c'est un sujet fortement méca et qu'on met plutôt des, des, des étudiants méca dessus, eh bien, on peut se priver de bonnes idées qui viendraient de l'énergie, de, de l'informatique ou autre. Donc il faut quand même qu'il y ait cette multi ou pluridisciplinarité. Par contre, ce qu'on envisage, alors qu'on ne fera sans doute pas cette année, faute de, de, de moyens, mais l'année prochaine, on essaiera de le mettre en place, c'est de, de demander aux étudiants en tronc commun, de nous indiquer plutôt leur orientation en termes de discipline. Parce que pour l'instant, les troncs communs sont uniquement troncs communs, sans, sans coloration. Mais on pourrait avoir une équipe avec trois ou quatre troncs communs qui veulent faire info, par exemple. Et puis on a déjà mis peut-être un ou deux infos dans l'équipe. Alors là, on va avoir une équipe fortement informatique, alors que ce n'est pas, pas prévu. Donc euh, voilà, l'idée ce serait ça. On, on va peut-être pouvoir le faire cette année, mais je ne peux, peux pas le garantir. Voilà. Oui D'accord. Alors la question concerne la participation donc, des doctorants au Crunch Time et je confirme, oui, alors si, si on va recommuniquer mieux, mais oui, les doctorants sont invités à participer. Euh, normalement, un mail de la direction de la recherche doit, doit partir pour euh, préciser, notamment aux encadrants euh, que, ben, que, voilà, qui, qui, qui motivent leurs leur doctorants à, à participer. Bien entendu, si ça ne remet pas en cause les travaux de, de thèse. Hein. C'est sûr que si on est à une semaine de la soutenance, ce n'est peut-être pas là qu'il faut être. Mais sinon, l'idée, voilà. c'est d'encadrer, de, voilà, de coacher euh, à, à tout niveau. Donc soit avec euh, plutôt un regard euh, sur l'organisation. Euh, ou simplement apporter ses compétences et ses connaissances euh, au sujet. Il euh, n'y a, a pas besoin de, de compétences particulières pour être créatif. Euh, ce qu'il faut plutôt, c'est apporter, quand l'équipe est un petit peu dans la panade, bah, apporter un petit peu un regard différent et puis les aider à, à sortir de, de l'ornière pour, pour continuer à, à, à avancer sur le sujet. Parce que quand on est peut-être dans le guidon pendant 2-3 jours sur la même question, c'est bien d'avoir des idées qui viennent d'ailleurs. Donc là, tout le monde peut, peut participer à, à ça. Donc, oui, tous les doctorants sont, sont bien entendu invités à participer. Voilà. On est tout bon? Je vais peut-être inviter nos partenaires juste à, à dire un, un ou deux mots. La question que je leur ai posée, et je les remercie d'avoir accepté de, de venir euh, parler de, de, devant vous aujourd'hui. La question était tout simplement euh, bah, qu'est-ce qu'une une entreprise, petite, moyenne ou, ou grosse, a à, à, à avoir avec le crunch En quoi, quoi c'est bien En quoi c'est pas bien Et comment eux perçoivent le crunch de l'autre côté de la barrière voilà. Tu commences. Bonjour à tous. Donc euh, je vais me présenter rapidement. Julie Mention. Je travaille chez Alstom. Donc j'ai passé euh, six ans sur le site de Belfort, pour lequel j'étais responsable de l'innovation. Et puis maintenant je travaille au siège à Saint-Ouen et je suis responsable d'innovation pour tout ce qui est contrôle-commande du train et digitalisation du train. Donc l'année dernière on a participé au Crunch Time, donc essentiellement le site de Belfort, on a proposé 20 sujets. Cette année on revient, donc preuve que l'exercice nous a plu. On propose une quinzaine de sujets et la nouveauté c'est qu'on a cette fois une participation multi -sites. Donc on a des sujets et des coachs qui viendront à la fois du site de Lyon du site de Paris, du site de Reichshofen et du site de Belfort. Donc c'est un peu pour vous montrer que ce, cet événement a eu un rayonnement jusqu'au niveau national chez Moi je voudrais juste revenir sur l'intérêt d'un tel événement. Donc je pense qu'il y a à la fois un intérêt pour l'industriel, ça c'est certain. On vient avec nos sujets, on rencontre des étudiants qui nous font sortir de notre cadre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des personnes, des ingénieurs qui sont chez Alstom depuis 20 ou 30 ans, qui sont habitués à travailler d'une certaine manière, qui n'ont pas la vue sur toutes les nouvelles technologies. Les confronter aux étudiants pour que les étudiants les challengent et remettent un petit peu en cause leur façon de penser, leur façon de travailler. C'est quelque chose pour nous qui est très important et qui nous permet d'avancer après dans nos équipes. Et puis, je dirais que l'intérêt est aussi là pour l'étudiant, puisque ça permet de vous mettre en situation réelle, de vraiment comprendre comment dans un milieu industriel, on travaille en termes d'innovation et comment on travaille en termes de projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire de l'innovation euh, et partir dans tous les sens. On a certaines contraintes qui sont normatives, qui sont également économiques, qui font qu'on est obligé de cadrer un petit peu les choses. Et ça vous permet de percevoir aussi cet aspect-là. Je ne vais, je vais pas trop m'étaler parce qu'il faut que je laisse la parole à mes collègues. Je voulais juste revenir sur un point qu'on qu a beaucoup entendu chez Alstom de la part des étudiants, Peut-être le point sensible qui est, euh, est l'objectif de cet amphi aujourd'hui, où euh, les étudiants ont, ont l'impression qu'on vient leur voler leurs idées et qu'on vient un petit peu les exploiter lors du crunch. J'en vois certains d'entre vous sourire. Je mets volontairement les deux pieds dans le plat parce que je veux que les choses soient claires. Aujourd'hui, nous, Alstom, euh, on a une politique, c'est-à-dire que, mettons, je vous propose un sujet, euh, vous êtes un groupe d'étudiantes, trois ou quatre, et vous me proposez l'idée révolutionnaire qui va me permettre de faire un business monstre de diversifier mes activités avec des retombées en termes de chiffre d'affaires qui seront énormes. L'idée, ce n'est pas de vous piquer votre idée. Bien au contraire, c'est-à-dire que les personnes qui seront capables, lors du crunch time, de nous proposer l'innovation à laquelle on n'a pas pensé, nous, équipe d'ingénieurs, nous, euh, les 2000 personnes qui travaillent sur l'innovation chez Alstom, on va au contraire vouloir vous intégrer à cette équipe-là. Donc en fait, notre objectif, c'est aussi de dénicher des talents et d'ensuite pouvoir les accompagner et éventuellement les intégrer à l'entreprise si ça fonctionne. Donc on n'est pas là pour venir chercher vos idées, prendre votre idée et ensuite vous laisser de côté. Voilà, je voulais vraiment faire passer ce message-là parce que je pense qu'il est important et je ne voudrais pas qu'il y, qu y ait encore de confusion ou de polémique là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc bonjour, Jean-Sébastien Cavalin. Moi, je viens du site de Sochaux de, de PSA, où je suis dans le, dans le service qualité. Donc, au crunch Time, toutes les usines du, du centre étaient représentées l'emboutissage, le ferrage, le montage, la logistique, la peinture. Pour ma part, on a présenté six sujets. Le site a dû en proposer une douzaine ou une quinzaine. Donc. Alors, pour revenir à ce que disait Julie, effectivement, l'intérêt, il est déjà pour vous. Moi, j'aurais rêvé en école d'ingénieur d'avoir des projets où euh, je me retrouvais avec, euh, avec d'autres personnes que mes mécanos habituels que je croisais tout le temps et qui avaient les mêmes idées que moi. Donc, l'intérêt, c'est de, de, de mélanger les gens donc du premier année de tronc commun au, au cinquième année, bientôt diplômé, des informaticiens, des, des mécanos, etc. Parce que. L'idée géniale, elle vient souvent de quelqu'un qui n'est pas du métier, en posant les, des questions idiotes, euh, on arrive là-dessus. Donc, euh, donc moi j'avais six sujets. Alors il euh, y, euh, y en a un, les étudiants ont retrouvé que les idées qu'on avait eues. Bon bah c'est pas de chance, hein. l'innovation ne gagne pas à tous les coups. Il hein, y en avait quatre. Bon c'était du développement un peu informatique. Pour le moment on n'a pas trop poussé. Et puis il y en a un, c'est euh, les étudiants ont eu l'idée un peu déclic. Euh, moi, je dis toujours, moi, les idées qui me plaisent, c'est surtout celles que je n'ai pas eues. Et donc, on a poursuivi cette année avec un stage. Alors, il s'avère que le stage, il n'a pas pris 100% de l'idée qui était issue du crunch. Hein. On en a pris un petit bout et puis on, on développe sur autre chose. Donc, euh, franchement, je pense que donc, le crunch nous a bien aidé ce coup-là. Donc euh, là, je suis en train de motiver mes collègues pour me donner des idées de, de sujets pour, euh, pour cette année. Il bon, faut, faut les secouer un peu parce que l'innovation, ce n'est pas forcément quelque chose d'inné. De... Voilà. Si vous avez des questions pour moi. Bien, bonjour à tous. Moi, je suis Fabien Asbrook. Je dirige la société Trinaps qui est à Belfort. Alors Trinaps, pour vous résumer, c'est trois copains de l'UTBM il y a dix ans qui sont sortis comme vous des bancs de l'école. Donc j'étais là à votre place il y a quelques années. Donc J'ai des bons et des moins bons souvenirs. Mais, mais euh, et finalement, donc, on a décidé de créer la, la société. Et puis on, maintenant, on est opérateur télécom euh, pour les professionnels. On a 18 personnes dans l'équipe et des belles perspectives de développement. Quand on est une petite entreprise, donc euh, contrairement euh, à mes deux collègues ici, euh, euh, la difficulté, c'est de, de dédier du temps à l'innovation. Nous, on n'a personne qui est dédié à l'innovation. Alors, on se dit toujours, on veut en faire, on veut en faire, parce que c'est ça qui nous fait survivre. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours le quotidien qui, qui, revient, qui revient au galop. Et donc, euh, finalement, euh, le, le crunch, nous, on a adoré l'idée parce que déjà, en tant qu'étudiant, moi, j'aurais vraiment voulu faire ça parce que... Les amphis comme celui-là, avec des cours théoriques, c'était vraiment pas mon truc. Et donc, me retrouver à réfléchir, à être créatif, et puis surtout avec des gens d'autres branches, ça, vraiment, j'aurais adoré. Donc, euh, soyez sûr que c'est vrai, une vraie chance, donc profitez-en. Et euh, euh, donc, quand on nous a parlé d'une crunch, tout de suite, on y a été. On a proposé quatre sujets. Euh, bon, ils n'ont pas abouti comme on, on l'espérait, mais ils ont... C'est des petites graines en fait qui ont germé au sein de l'entreprise et puis on a les idées en tête. Et puis il y en a qui vont ressortir là bientôt, notamment un sujet sur comment gérer le déploiement d'un réseau complet sur les EuroKN de Belfort. Un réseau télécom assez complexe. C'est un gros boulot pour nous. Et puis donc il y a eu des idées pas mal sur comment on pourrait mieux le gérer, donc qu'on va réutiliser. Euh, que dire de plus bah, Rien, parce que vraiment, on va reparticiper en tant que, euh, enfin, on va donner des sujets, puis en tant que prestataire aussi, on pourra vous en parler si, si ça vous intéresse. Et euh, vraiment, euh, allez-y à fond, parce que des, des petits espaces comme ça euh, de créativité et de relation avec les autres, finalement, c'est aussi ce qui va se passer en entreprise. Vous allez arriver dans des équipes avec d'autres, euh, d'autres gens qui ont des compétences complètement différentes. Et il va falloir s'adapter, il va falloir ensemble faire plus que chacun et individuellement. Euh, C'est le moment de le faire au crunch, je pense. Ben voilà, merci. Euh, Est-ce que vous avez des, des questions euh, aux uns, aux autres ou plus générales Non Non <rire> Très bien. Euh, on fait un, un petit point peut-être juste pour, euh, vous, vous l'avez vu, hein, le, le thème du réseau est central euh, depuis le, le tout début, puisque ben, l'année dernière, ça a été un petit peu le, le, voilà, la, la, la, la mauvaise note, euh, puisque on, on a eu des vrais problèmes de, de, de connexion. Donc, on s'est dit cette année, déjà, on va faire euh, marcher le réseau. Euh, et puis les, les anciens, puisque ben, on, voilà ils font les eurocaïennes, par exemple, il euh, y a un tout petit peu plus de monde quand même. Euh, et puis ça marche. Euh, et puis, euh, bah, eux, tout de suite, nous ont dit qu'il euh, bah, faut s'associer directement avec le, le, le fabricant, le constructeur des, des bornes. Donc, bah, je vais te laisser peut-être présenter un petit peu de la démarche. Donc, bonjour, Grégory Joker, Je suis ingénieur avant-vente chez Trinaps. Euh, donc, comme on l'a dit, effectivement, on gère les Donc Je ne sais pas si vous les avez déjà fait, Mais pour ceux qui les ont fait, vous avez un Wi-Fi public qui est dispo, qui fonctionne. Donc là, oui, c'est important. Il Et il y a 30 000 personnes sur 3 jours, cette année 4. Euh, donc cette année, ben, quand on nous a souhaité pour le crunch, bien sûr qu'on a dit go, puisque comme l'a dit Fabien, pour nous, c'est quelque chose d'important. Et on a inclus notre partenaire historique sur le Wi-Fi, qui est RUCUS, qui est un petit fabricant, quatrième bon, fabricant mondial, mais petit quand même, sur une niche assez particulière, c'est justement la très haute densité. Et la très haute densité, c'est un crunch c'est les European, c'est beaucoup de terminaux sur une petite surface. Donc, soyez bien conscient que là, le dossier crunch, il est remonté Rucus Europe à Londres. Il a été pris en main par des gros ingénieurs de chez Rucus. On redescend avec des schémas de câblage, des choses qu'on va imposer à l'UTBM sur un nombre de bornes Wi-Fi qu'on va vous mettre. Et aussi une chose qui va être très importante pour nous et pour que le Wi-Fi fonctionne, ça va être vous. Parce que vous, tout simplement, comme tout étudiant et jeune de nos jours, vous avez un téléphone. À peu près 80% de vos téléphones sont en partage de connexion pour votre ordinateur. Un partage de connexion génère un réseau Wi-Fi en plus, qui va perturber nos bornes. Donc effectivement, là-dessus, on va vous demander de participer et de les éteindre. Même si notre réseau va être dense, va être très puissant, si vous mettez tous vos téléphones, 1600 téléphones en partage de connexion, c'est 1600 réseaux Wi-Fi qui vont nous perturber. Donc là-dessus, pour que ça fonctionne clairement, on va vous demander de nous aider. Mais sachez bien que euh, on va mettre, pour quelques chiffres, rien que sur la fosse, 12 antennes Wi-Fi. Chaque antenne peut supporter 500 terminaux. Donc je pense qu'on va être capable de vous absorber au niveau Wi-Fi. Niveau sortie Internet, vous allez avoir un tuyau de 1 Giga. Donc là aussi, je pense que vous ne le saturerez pas. La 4G oh, non, on n'en parle pas de la 4G. Voilà. <rire> Ça ira beaucoup plus vite, oui. Ouais. Il n'y a, a aucun débat. Donc voilà, faites-nous confiance, venez serein. Réussissez votre crunch pour que ben, nous, industriels, on ait des bonnes idées derrière et qu'on puisse après les exploiter. Est-ce que vous avez des questions Oui Alors, je, ouais, voilà, exactement, euh, donc effectivement, la, la, la remarque, c'est ben, qu'il n'y a pas tant de monde aujourd'hui et, et effectivement, on a, on a du mal à, à, à vous solliciter, à, à communiquer. On va donc, tout a été filmé aujourd'hui, hein, tout est dans la boîte, ça va être diffusé, ça va être diffusé sur les réseaux sociaux, c'est en live, c'est déjà diffusé. Bonjour maman. Euh, et, et voilà. Et donc, euh, mais c'est vous aussi qui pouvez euh, faire passer l'information, euh, dire que ben voilà, on va, on va mettre en place un, un bureau sur euh, Sévenan qui, qui va permettre aussi de, de répondre à toutes les questions, de gérer aussi les petits cas particuliers des personnes qui ont besoin de s'absenter pendant une demi-journée parce qu'il y a un rendez-vous chez le dentiste qui a été pris il y a six mois, etc. etc. Tout ça, on va, on, va le gérer, on va le gérer en amont et, et alors sur les différents sites, mais notamment sur, sur le, le site de Sèvres Et euh, voilà, donc faites aussi passer le, le message. Nous, on, on essaye aussi, vous avez vu, il y a de l'affichage de plus en plus. Il y a donc les réseaux sociaux, il y a le mail, voilà. Donc, on voilà, n'hésitez pas à, aussi à retransmettre l'information. Oui. Ouais. <rire> Alors, oui, donc là, c'est voilà, la, la poursuite de la question, c'est voilà, que, que tu n'étais pas formé, et surtout les troncs communs qui ne l'ont pas connu, euh, mais, mais c'est vrai aussi pour, pour tous les étudiants. Euh, et donc, comment faire pour, pour voilà, diffuser mieux les, les choses Et puis, par rapport aux affiches 9 plus 1, alors le 9 plus 1, effectivement, euh, ça, fait, ça a fait causer, et c'était le but. Euh, L'idée, ce n'était pas forcément euh, que tout le monde comprenne en deux secondes ce que, ce que ça voulait dire. Euh, alors, je, je, On a sorti les, les, la, la, la, la réponse. Hein, donc voilà, vous avez compris, on accueille des étudiants des autres écoles. Donc il y aura à peu près sur chaque table neuf étudiants UTBM et un étudiant euh, qui, qui vient d'ailleurs. Euh, alors Effectivement, euh, on, on, doit, on doit de toute façon progresser. Hein. C est, c est, ce projet, euh, ben c'est que la deuxième année. Et comme je disais déjà l'année dernière, le crunch difficile, c'est celui de cette année, puisque l'année dernière, on a vendu du rêve. Cette année, on doit faire marcher le réseau, par exemple. Et on doit faire que la resto soit, soit plus adaptée à, à vos attentes. Hein. Donc, on a travaillé avec le rue aussi euh, sur, ce, sur ce point. Euh, donc oui, on, on, va, on va essayer de, de diffuser les choses plus, plus efficacement encore. Euh, L'annonce d'aujourd'hui est parue dans le Déclic, mais elle est parue aussi dans les Crunch News et on se rend compte qu'elles n'ont pas été forcément lues. Ce qu'on a mis en place aussi, c'est des réunions avec euh, différents étudiants, des panels d'étudiants alors sur la base du volontariat, donc euh, ben, je t'invite effectivement à, à nous laisser ton, ton adresse et à tous ceux qui veulent hein, pour venir discuter avec nous. On n'a pas voulu voir les 1600 étudiants d'un coup, hein, ça faisait un petit peu long. Et puis encore une fois, il aurait fallu louer l'axone juste pour pouvoir vous, vous rassembler. Mais par contre, il euh, y a possibilité d'échanger avec vous et puis, euh, euh, et, et puis de trouver, voilà, quels sont les vecteurs de, de communication. Oui, eh ben voilà, question. Alors c'est l'inverse. Maintenant, c'est à nous de poser les questions. Euh, comment on vous atteint Oui Donc, ouais. alors, Facebook, on l'a bien identifié et donc on, on, on met le paquet là-dessus. Les mails, euh, alors là, c'est partagé puisque les étudiants nous disent ben, on en reçoit tellement qu'on ne les regarde plus. Alors, une idée est apparue, vous allez me dire si, si c'est une bonne ou, ou pas, c'est d'envoyer de, un mail, effectivement, mais pas un mail à, à étudiants tout court, mais que ce soit chaque euh, secrétariat de, de, de, des scolarités, chaque secrétariat des départements qui envoie à sa, son pool d'étudiants le, le mail. Apparemment, vous les lisez plus que, que les mails plutôt envoyés de façon euh, générale à étudiants ou ce genre de choses Non, c'est pas forcément. Bon, alors vous voyez ça. Alors moi je vais poser un sujet au crunch cette année. <rire> Comment on communique euh... Non, mais bon, par Facebook, d'accord. Le Facebook des promos, d'accord. Ou le Facebook UTBM, enfin, le Facebook en fait sur lequel vous vous communiquez déjà entre vous. D'accord. D'accord. Ok. Oui. À tout tout le monde. Oui, la, voilà, la question qui vient d'être posée, c'est est-ce que quelqu'un parmi les étudiants et peut-être parmi le personnel aussi, euh, a lu la Crunch News Donc le personnel a lu la Crunch News, les stagiaires également. Il y a eu deux, bah on a là, ouais, mais les étudiants ne l'ont pas vu. Non. non, on va, on va pas arrêter, on va la mettre sur Facebook. Une... Alors c'est possible par contre, et je me tourne vers la DSI, que ça soit modéré et pas libéré, puisque la liste étudiante est modérée par l'AE, c'est ça Oui. Donc c'est possible que nous on ait envoyé et que ce soit coincé dans le tuyau quelque part. Hein. Mais le déclic lui doit passer directement. Euh... Ouais. Donc là, il faut qu'on qu'on revoie avec l'AE qui modère. et oui, oui. Alors, la question concerne, voilà, concerne le transport, euh, comment effectivement on va à l'Axone. On avait essayé l'année dernière de mettre en place un réseau, de, un système de bus, de navettes. Euh, deux problèmes. Le premier, c'est que, alors c'est un peu idiot, mais c'est comme ça, les bus de ville qui partent de Belfort ne peuvent pas aller à Montbéliard, et inversement. Et le deuxième problème, c'est que donc on peut passer par des transporteurs privés, mais ils font déjà tout le ramassage scolaire. Et que pour vous emmener tous, il faudrait huit rotations de bus, et en dehors du, du, des horaires scolaires. Donc soit on se lève à 4h30 du matin pour libérer les bus vers 8h, Soit on commence le crunch à 16h pour euh, repartir à 16h30. Donc euh, voilà, matériellement, et sans parler du budget, parce que je ne vous laisse même pas imaginer combien ça coûte de faire, de faire ça, euh, voilà, sans parler du budget, ça, ça, ça ne peut pas marcher. L'année dernière, ça a été une grosse, euh, voilà, un, un gros point d'inquiétude. Et finalement, donc, le site de covoiturage, qui, qui est celui que vous utilisez euh, habituellement, plus Facebook, a fait que euh, tous les étudiants sont arrivés euh, à l'heure et, et sans trop de, de problèmes. Je sais qu'il y a quelques enseignants qui ont emmené aussi des étudiants euh, qui étaient en galère. Et donc là, n'hésitez pas, si vous êtes en galère, à nous contacter sur l'adresse euh, générique, hein, contact euh, crunch.utbm.fr. Euh, voilà, on, on trouvera des solutions en cas par cas. La majorité, euh, l'année dernière, sont, sont arrivées sans, sans encombre. Euh, on va refaire, je pense, comme l'année dernière. Euh, le, les voitures les plus remplies auront accès aux parkings les plus proches de la, de la salle. Euh, et ça, c'est vrai pour tous, euh, y compris au niveau du, du personnel. Et puis ben, voilà, si on vient tout seul dans un, dans un minivan, eh ben, on est très loin et on marche 3 km. Voilà. Mais là, voilà, on a de toute façon, même si côté budget, on, on arrivait à, à le faire, on a physiquement et matériellement, à moins d'acheter nous-mêmes les bus. On n'a pas de solution. Alors après, on verra peut-être qu'on fera un train ou des voitures autonomes de GPSA à l'occasion, euh, portées par le réseau. Euh, voilà. Mais pour l'instant, euh, voilà, on n'a pas de solution matérielle pour, euh, pour pouvoir gérer le, le transport. Du crunch ah, les cafés crunch. Oui. Alors, euh, voilà, je vais... oui, effectivement, on peut, on peut parler des cafés crunch. On va, de trois, trois jours de la semaine prochaine, de mémoire, après les vacances, pardon. Oui, la semaine prochaine, c'est déjà les vacances. Trois jours de la semaine prochaine, on va organiser euh, un jour par site des, des, des pauses café euh, crunch. Euh, on vous invite à, à venir partager un café. Et puis, euh, ben, s'il y avait d'autres questions, c'est voilà, ce qu'on essaye de mettre en place pour... Euh, Faciliter et faire passer les messages et faciliter la communication. Euh, voilà, donc, euh, alors, il faut me rappeler les dates parce que moi, je ne m'en souviens plus. Voilà. Ah, bah, quoi Voilà. Oui. Il y a, il y a trois dates. Je vais répéter. Donc, je ne vais pas tout répéter, mais je vais répéter pour la vidéo que donc, toutes les informations sont sur le Facebook et ont été relayées à différents, voilà, sur différents autres canaux. Donc, il y en a un sur Belfort, un sur Sevenant, un sur Montbéliard. Euh, et voilà, n'hésitez euh, pas à venir, même si vous avez juste envie d'un café. Et, et si vous avez des questions, des inquiétudes ou, ou des remarques, eh c'est le moment aussi. Et il y a également l'adresse générique, il ne faut pas hésiter à nous envoyer des mails, surtout pour ceux qui ont des problèmes euh, logistiques. Euh, L'année dernière, on, on en a qui, sur le, le jour en fait, de l'événement, nous ont dit bah, « je ne peux pas être là cet après-midi, j'ai un entretien pour un stage, etc. » Plus on anticipe et mieux ce, ce sera, donc n'hésitez pas aussi à nous à nous envoyer toutes ces infos-là euh, dès, euh, dès que vous en êtes informé. Voilà. Oui Alors Parce que je sais Tout à fait. Euh, qui connaît, mais, bah, les impôts, et, Bien sûr. Sujets, mail, ah ça, oui. oui oui. Alors, je reformule la question. Donc, la question de base, c'est surtout comment vous nous contactez Est-ce qu'il y a des, des personnes euh, voilà, contacts ou référentes euh, et, et si oui, sur euh, où ou Comment on les, les voit Alors, euh, sur Belfort, c'est le Crunch Lab. Euh, voilà, c'est le plus simple. Vous venez au Crunch Lab et là, il y a toutes les, les informations où, euh, où on vous dira co comment contacter la personne. Et ce sera souvent moi qui, qui pourrai répondre à ce moment-là. Marie-Noël de, de plus en plus. Sur euh, Cévenan, on va ouvrir un bureau donc, euh, qui, qui sera visible et matérialisé très, très prochainement. Euh, et donc là, il y aura aussi euh, le plus souvent possible du monde. On va faire en sorte que, je ne sais pas, on va allumer les lumières pour que vous voyez qu'il y ait quelqu'un à chaque fois. Euh, voilà, Ce sera un bureau ouvert. Vous, vous venez quand vous voulez, vous posez toutes les questions que vous voulez. Et euh, sur la fin, on sera pratiquement tout le temps là, puisqu'il y a quand même deux, trois trucs à gérer. Et sur Montbéliard, c'est Sébastien Chevriot qui sera le, le référent, euh, puisqu'il est déjà bien impliqué sur tout ça. Euh, il n'est pas forcément constamment là, mais il est, enfin, voilà, tout, tous les étudiants de Montbéliard savent, savent l'atteindre et, et, et, et pouvoir lui poser toutes les questions. Donc euh, voilà, pour, euh, donc, si je redis, donc, le Crunch Lab sur Belfort. Un, et puis Christelle également, oui, c'est vrai sur Cévenan, euh, bah voilà, et puis tout, toute l'équipe, même quasiment, hein, qui est, est impliquée sur, sur ce projet. Mais donc Christelle Felpin qui peut aussi être là. Un bureau spécifique donc, qui va être ouvert euh, là d'ici quelques, quelques jours. Et sur Montbéliard, c'est Sébastien Chevriot qui, qui fait la, le relais l'interface autour de, de tout ça. Voilà. Et donc également l'adresse générique hein, qu'il ne faut pas hésiter, qui est affichée un peu partout. Voilà. Alors, on peut poser des questions sur tout. Alors, ça, non, mais oui, c'est clair. Eh bien, euh, alors, je répète la question. La question c'est quand est-ce qu'ouvre officiellement, largement et pour tous le Crunch Lab eh c'est une très bonne question parce que ça me permet de demander au service quand est-ce qu'ils me font mettre en place tout ce, que, tout ce qui a été décidé. Donc ça, ça c'est qu'une question, toutes les décisions ont été prises, c'est qu'une question de mise en œuvre. J'ai renvoyé encore un mail et je vois Gisela Montavon ce soir euh, également. Il euh, n'y a rien qui bloque si ce n'est la simple décision de mettre en place les choses. Donc euh, au jour d'aujourd'hui, euh, on accueille tous les projets étudiants. Euh, plutôt pédagogique en priorité, puisqu'ils ont des contraintes de temps, mais également tous les autres projets étudiants, sans aucun problème. Là, on imprime, les imprimantes tournent à plein pot depuis 2-3 depuis semaines. Et voilà, n'hésitez pas à venir si vous avez des, des, des besoins pour des projets ou autres. Et plus vous viendrez, plus on ira vite à le mettre en place, parce que plus on mettra la pression. Pour que ça, ça se déploie. Maintenant ce qu'il faut, qu faut que vous sachiez aussi c'est que le Crunch Lab s'organise, il y a une équipe qui est en train de se mettre en place et euh, voilà les moyens euh, arrivent aussi bon, forcément il faut toujours un petit peu de temps puisque faut pas non plus mettre en péril d'autres services euh, voilà. mais euh, mais euh, voilà les choses s'organisent, se mettent, se mettent en place et, et on essaye de répondre au, au maximum parce qu'on a aussi énormément de demandes qui viennent de l'extérieur et voilà donc tout tout se met en place. Par contre, ce projet prend encore plus d'ampleur que ce qu'on avait imaginé au départ. Donc, c'est un petit peu aussi ça qui fait qu'on a un petit retard à l'allumage, euh, puisque maintenant, euh, on réfléchit plus uniquement Crunch Lab, mais on réfléchit l'ensemble du bâtiment. Voilà. Les partenaires sont convaincus. Donc, euh, voilà. On... C'est passé d'ailleurs sur euh, Facebook, mais peut-être pas le bon, celui du, du Crunch Lab. Donc, je vous invite aussi à suivre la page. Donc, il y a eu un, un exercice de, de créativité qui a été fait euh, mardi dernier et qui a associé euh, tout, tout un ensemble de partenaires, euh, dont euh, les partenaires du Crunch Time également, pour réfléchir à, à ce qu'on fait de, de ce, cet outil et de l'ensemble du bâtiment, puisqu'il y a quand même 4000 m carrés au-dessus qui, qui dorment. Donc voilà, ça c'est en route également. On a fait le tour Bon, ben écoutez, en tout cas, merci. Euh, encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions qui vous viennent par la suite euh, et surtout, euh, parlez-en aux autres. Dites-leur également euh, qu'il ne faut pas qu'ils hésitent s'ils ont des questions. Soit ils viennent nous voir euh, dans les différents lieux, soit ils envoient des mails, soit voilà. Euh, n'hésitez pas. Et puis à, à bientôt. Merci.